Conseiller principal d'éducation euh, en collège dans une cité, qui arrive, euh, qui, qui prend sa fonction et qui a décidé de, de s'installer dans la cité, enfin euh, de prendre un appartement dans la cité pour partager le, le, le quotidien des gens et pour s'intégrer dans le quartier. Euh, c'est un type assez plutôt humaniste, euh, avec de, de, des idées, euh, des valeurs généreuses, euh, voilà. Et puis le, le premier soir, quand il rentre chez lui, il se prend une énorme gifle par un dealer parce que euh, dans sa cage d'escalier, c'est un point de deal. Et, donc, a, et on lui dit qu'il doit avoir un justificatif de domicile pour rentrer. Donc ces, ces belles et grandes idées sont quand même très vite euh, mises à rude épreuve, et surtout, assez rapidement dans l'histoire, il y a une fusillade, voilà, des, des règlements de compte entre dealers, et il lui trouve euh, 100 kg de shit, Lui, accompagné de sa voisine euh, d'un étage au-dessus, euh, Myriam Ramla, une femme d'origine marocaine qui est, qui est comptable dans une petite PME et donc ils se retrouvent à la, voilà, sur, un, sur une montagne de shit. la question étant, euh, qu'en faire, donc certainement que des gens normaux préviendraient la police, euh, pas eux. Voilà. C'est souvent des situations de départ. Euh, là, là en l'occurrence c'est un, un fait divers survenu à Grenoble, il y a quelques années j'avais entendu que que des dealers euh, squattaient le local technique d'une crèche, donc euh, pour enfants. Et euh, ça a commencé à se bastonner entre les papas de la crèche, que j'imaginais un peu bobos, etc. Et puis les, les, les dealers, donc... Euh, et puis ils, euh, au final, ils ont fait, ils ont, la ville a fait fermer la crèche euh, deux trois semaines, le temps de régler tout ça. Et moi, je m'étais imaginé euh, que... Euh, bah, que les... Parce que mon réflexe permanent, c'est de transformer des, des informations comme ça, euh, en histoire, en, en film ou en, en, en bouquin. Quoi. Et je m'étais dit, bah, il, les papas n'ont qu'à changer la serrure et ils, et ils pourront vendre le shit. Euh, et puis donc, ça a évolué et j'ai transformé ça dans un collège, en cité. Voilà. Euh, pendant des années, j'ai essayé de faire des polars sérieux, euh, euh, graves, voire sombres, et, euh, et je, ce que je faisais était mauvais. C'était pas édité pour la bonne raison que je les envoyais pas aux éditeurs, parce que je savais qu'il y avait un truc qui allait pas. Et le jour où je me suis dit, bon, il faut que je que j'écrive que ce qui me sort de façon naturelle. Et puis, bah, ce qui sort de façon naturelle, c'est par le biais de l'humour, effectivement. Et du jour où j'ai pris j'ai fait euh, presque un coming out euh, de, de, sur l'humour, et bien, effectivement, je me suis aperçu déjà de moi-même que, que, que le bouquin qui est sorti, je me suis dit, ah ben, bah, ça y est, ça, maintenant, c'est un livre que je peux présenter. Bon mauvais, c'est n'est même pas le débat, mais au moins, c'est présentable. Donc, c'est euh, vraiment mon style naturel d'écriture. Je ne cherche pas à le faire, je cherche pas à, à être sous-genre euh, polar euh, humoristique, même si ben, j'y suis de fait. Voilà. En ouais. revanche, je, je peux dire que c'est peut-être plus, peut plus facile euh, par rapport à l'accueil euh, du, du public, des lecteurs, je, je, je, on ne nous voit pas venir, en fait, voilà. quand on raconte des trucs marrants. Mais on, on peut peut-être dire plus de choses, euh, parce que voilà, par ce biais-là, c'est un bon outil. Je, je trouve que l'humour est un bon outil pour parler de choses graves. Le prix euh, du polar européen du magazine Le Point, c'est vraiment. je ne pense pas dire de bêtises en disant que c'est le prix le plus prestigieux dans, dans cette catégorie, dans la catégorie des polars. Donc, ben, l'avoir, c'est déjà assez... En plus, moi, j'étais nul à l'école. Donc, euh, quand je gagne des prix, euh, il y a un côté euh, un peu revanche euh, du, du cancre. Et, euh, et puis, euh, et accessoirement, euh, voilà, de, de le recevoir ici, en plus, à Lyon, qui est quand même le… Pendant, pendant le festival Quai du Polar, c'est vraiment la capitale mondiale du Polar, hein, bon, elle est européenne. Euh, et surtout, il, il m'a été remis devant toute la profession. Donc, euh, les auteurs, mais aussi les éditeurs, les attachés de presse, les, euh, les gens qui s'occupent des relations libraires, euh, les, les journalistes, euh, euh, les libraires également. Enfin, vraiment, il y, a, il y a tout le monde du Polar qui était là. Et donc, recevoir ce prix devant ces gens, il y a un côté euh, vraiment euh, ouais, reconnaissance du métier qui est, euh, qui, qui est un supplément encore de, de joie. Alors, j'ai une adaptation en cours pour euh, Demain, c'est loin. Le scénario est terminé, j'ai euh, participé à l'écriture du scénario. Euh, j'ai une adaptation en cours pour euh, Casso également, je participe à l'écriture aussi. Il y a une adaptation en cours pour euh, Mauvais coup, mais là j'écris pas. Et pour Cheat, donc, bon, bah là, il, est, euh, il y a eu plusieurs propositions de, déjà de producteurs pour plutôt des séries, une série télé, hein, 6 x 52, 6 x 52 minutes. Donc là, est, le, le bouquin n'étant sorti qu'il euh, y a trois semaines, on est tout début, on attend, on, on regarde qui est, quelle est la proposition la plus intéressante, et c'est pas forcément financier. C'est aussi, euh, on, on est attentif à euh, lequel va pouvoir aller au bout. Vraiment mener, mener le projet jusqu'à un écran, quel qu'il soit, plateforme ou, euh, ou cinéma.